Élève de deuxième bac, les sections scientifique, bonjour. Dans le cadre de la leçon des isolateurs mécaniques, on va traiter ici un sujet qui s'intéresse à l'étude de l'oscillateur élastique horizontal. Euh, voici le plan, on va faire certaines exp observations expérimentales, puis faire l'étude théorique pour établir l'équation du mouvement. Équation différentielle du mouvement. Donc, euh, allons-en aux observations expérimentales. Donc, ici, nous avons un ressort dont cette extrémité-là extrémité est fixe. Et cette deuxième extrémité est reliée à, un, à une masse suspendue ici qui peut glisser frottement sur ce plan là horizontal et nous avons un, un axe OX pour euh, comme repère d'étude voilà on peut faire varier la masse de ce corps là je vais faire agrandir le rétrécir de cette manière là pour augmenter la masse voilà c'est la constante du reader du ressort, c'est-à-dire K. On peut utiliser plusieurs ressorts. Et ça commande la, la constante du reader du ressort. Donc, faisons une, une expérience pour calculer la période des de oscillations. C'est le temps de On va faire une animation. On écarte le corps d'une position Xmax. Puis on le relâche et il va osciller si on compte les périodes. Parce qu'il arrive à cette position-là, c'est une période. Donc on va compter jusqu'à 10, 10 périodes et voir la durée affichée par le chronomètre pour déduire la période de situation Donc voyons ici ces 10 périodes, ça donne euh, 26,2 secondes. C'est-à-dire que la période égale 26, divisé par 10, ça donne 2,62. Si vous calculez 2 fois P fois racine de M, M, 1,2, sur K, sur 7, vous allez trouver également égal 2,6, c'est la période des oscillations. Faisons une deuxième expérience, par exemple, faisons, on reçoit 2,99, une masse de, de 1 kg donc animation donc ça c'est une période, une période parce qu'il arrive à cette position initiale là de tout à l'heure ça compte une période donc des périodes 21,02 secondes divisé par 10, ça donne 2,1 secondes. Si vous calculez également 2 fois P fois racine de M sur K, M sur K c'est 1 sur 9, racine de 1 sur 9, c'est 1 sur 3, donc 2P sur 3. Si vous calculez 2P sur 3, vous allez trouver 2,09 secondes. C'était 0. Donc, ce qui détermine comme conclusion, ce qui détermine la période des oscillations de ce système-là, de cet oscillateur, c'est la masse du corps suspendu et la constante du rideur de ressort selon cette relation-là, T0 égale 2 fois P fois racine de M sur K. Et vous pouvez le démontrer en, en étudiant le mouvement de ce ressort grâce à la première loi du l'hôpital. Donc, euh, passons maintenant à l'étude euh, théorique. Donc, euh, pour faire une étude théorique, on va faire tout d'abord le bilan des forces. Donc Il y a, comme vous le savez ici, qui est le poids, la réaction du plan horizontal et la force appliquée par le ressort. Donc, euh, attention, là, c'est... Euh, force appliquée par le ressort, il n'est pas constante comme cette force là. Il est variable. Donc son sens varie selon la position du de, passe de là. Lorsque la position de ce ressort est positive, c'est-à-dire x, x est supérieur à x0 euh, supérieur à 0, alors dans ce cas, f est orienté en opposé de l'axe OX. Si euh, le ressort est comprimé, comprimé, dans ce cas, la position de, ce, de cette masse là, X, est inférieure à 0, et dans ce cas, la force sera orientée au même sens de, de, comme euh, le sens de, de l'axe OX. En provisant des forces, le système étudié c'est la masse suspendue, les forces extérieures appliquées on néglige le vecteur de frottement bien sûr et on aura P le poids de la masse suspendue R la réaction du pont horizontal et bien sûr la force du rappel de ressort F et comme vous le savez puisque les frottements sont négligeables alors P plus R est égal à la vecteur nulle donc la somme des forces la somme de toutes les forces P plus R plus F donc grand f puisque r plus p égale à vecteur nul. donc on va le, le mentionner ici comme remarque remarque puisque les photos sont négligeables alors p plus r égale à vecteur nul. et maintenant on va faire établir l'équation différentielle du mouvement pour le faire on va appliquer la deuxième loi de newton la deuxième loi de, on applique la deuxième loi de newton dans le repère OX là OX avec O, c'est la position d'équilibre de cette masse-là. Lorsqu'il est en équilibre, attention, cette position-là, ce n'est pas la position d'équilibre. La position d'équilibre, ça, ça se trouve ici. C'est-à-dire confondu avec l'origine de l'axe O. Donc, euh, voilà. En appliquant, on aura donc, tout simplement F égale MAG. Puisque R P plus R égale à la vecteur F égale à MAG. Avec F, à force de rappel, on a dit que le, ça dépend. Delta LSI, est L ici, ce n'est pas l'allongement positif. Ce n'est pas la valeur absolue de l'allongement. C'est un allongement algébrique. Il peut être positif comme il peut être négatif. Cela dépend de la position de la masse. Lorsque le ressort est dilaté, dans ce cas, L de T moins L0 moins la position, ça donne X tout simplement qui est positif. Et là, puisque la force est orientée en opposé, alors on va ajouter ce signe moins. Donc moins delta L k fois I. Lorsque le ressort est comprimé, cela signifie que position, la position de, ce, de cette masse-là, X, est négative. Donc L de T est inférieur à. À L0, et la, la différence n'est autre que moins x, moins x, et moins x fois k, fois k, pour, euh, euh, puisque delta L est négatif, donc on va multiplier par moins pour dire que cette force doit être euh, orientée vers le sens positif. Donc delta L n'est autre que x. Delta L n'est autre que x. Pourquoi parce que lorsque euh, le ressort est dilaté, l de, voici ça, c est l de T moins L0, ça donne tout simplement la position de, euh, de cette masse-là, X. Ça, c'est delta L. donc Delta L n'est autre que euh, X de la position, c'est-à-dire la position de, euh, de, ce, de ce corps suspendu. Donc, voici l'expression de la force de rappel de ressort. donc euh, Ça, c'est... Le, le, le, le bien comprendre cette expression là parce que c'est la clé de toute cette étude là donc euh, aussi puisque Hg, le, le mouvement est rectiligne il se fait selon l'axe OX donc euh, le vecteur ag n'est autre que ag égale AX fois i avec AX c'est la dérivée seconde de X de T sur DT carré avec X c'est la position de cette masse-là, la position du, du G, de son centre d'inertie G. Un instant quelconque, bien sûr, x de T. Voici AX. Donc, on va remplacer les expressions de F et HG dans cette deuxième loi de Newton. Et on va obtenir, c'est-à-dire, donc, f moins kxi et M HG, ça donne M fois la dérive seconde X sur DT carré fois I. Maintenant, on va faire la projection selon l'axe OX, c'est-à-dire faire la projection, c'est-à-dire faire la, la, la, le produit scalaire avec le, le vecteur unitaire I. Donc, ce vecteur-là, scalaire I, qu'est-ce que ça donne Ça donne moins X fois K. Ce vecteur, tout ce vecteur-là, scalaire I, ça donne MX dx² sur dt². Donc, la projection donne... Donc on obtient moins, K, moins xk égale mt carré de x sur dt carré. On va ramener ce terme-là ici et on va obtenir euh, kx plus mt carré de x sur DT égale 0. On va maintenant diviser par m pour euh, avoir ce, ce facteur de la dérivée seconde unitaire. Et, on, et cela devient si on, on divise par m par m donc on va obtenir d carré de x sur dt carré plus k sur m x égale 0 c'est l'équation différentielle du mouvement c'est l'équation différentielle de vos mouvements. donc ça ressemble à une équation différentielle d'un circuit LC idéal avec ici dans ce cas euh, x de t ça joue le rôle du UC et bien sûr k sur m ça joue le rôle de 1 sur lc donc euh, je vous rappeler, si vous, vous rappelez bien l'équation et dans la, la solution c'est créé sous la forme d'une fonction sinusoidale donc sa euh, ça, ça solution va être sous cette forme on peut vérifier facilement donc on ne va pas le faire ici pour rendre la vidéo un peu euh, moins longue donc euh, on peut vérifier facilement que sa solution s'écrit sous la forme x de t égal à x max cosinus de p sur t0 plus t plus, euh, fois t plus phi. Si vous remplacez cette solution-là, si vous injectez cette solution-là dans cette équation différentielle, vous allez trouver que pour que ça soit une solution, il faut que t0 vérifie une condition c'est-à-dire qu'elle doit être égale à 2p racine du k sur m. Donc, euh, à condition d'avoir, bien sûr, T0 égale à 2p racine de m sur k. Donc, fait, euh, supposer que c est, c est la, cette écriture-là, c'est la solution de cette équation, et remplacer, donc vous allez calculer la dérivée seconde, également, et remplacer dans cette équation, vous allez trouver que pour, ça, pour que ça soit une solution, il faut que T0 soit égal à 2p à -M -K. et c'est ce que euh, nous avons trouvé tout à l'heure lors de l'expérience. Hum, donc voilà, c'est terminé. Merci pour votre attention et jusqu'à une nouvelle activité. À bientôt.